Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh on va faire le bilan de 2022. Cette, cette, cette vidéo est la toute dernière de 2022. Tu le sais, je te publie deux vidéos par, par semaine. Et celle-ci, eh ça va être tout simplement le bilan de mon année 2022. Qu'est-ce que j'ai mis en place on va voir aussi eh bien, mes différentes erreurs, euh, puisqu'il y en a eu dans le cadre donc de cette année 2022, il y a eu des, des choses qui ont été faites qui ne m'ont pas convenu, euh, sur lesquelles il a fallu vite euh, remonter. Tu vas voir qu'il y a des petites surprises dans cette vidéo, des choses sur lesquelles tu ne vas pas forcément t'attendre, mais j'espère être le plus transparent possible avec toi. Et notamment donc par rapport à mes erreurs, par rapport à ce que j'ai réussi aussi, mais euh, également par rapport eh bien, euh, à mes sources de revenus, puisque puisqu'aujourd'hui, bah, tu le sais, je suis sur plusieurs types d'activités. D'ailleurs, je les ai listés ici. J'ai tout préparé, bien évidemment. Alors, on ne va pas forcément les aborder de, fa de façon euh, chronologique, c'est-à-dire euh, finalement de façon euh, bah, ce qui me rapporte le moins jusqu'à ce qui me rapporte le plus, comme certaines personnes le font parfois, c'est-à-dire qu'ils vont te découper, ils vont dire bah voilà, on va commencer par l'activité qui me rapporte le moins jusqu'à l'activité qui me rapporte le plus. Moi, je l'ai pas vraiment fait comme ça. Je l'ai plutôt fait sous forme, et eh bien de qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui me rapporte réellement de l'argent, et ensuite qu'est-ce que j'ai mis en place, que j'ai Aujourd'hui, j'ai mis en place certaines actions, mais qui ne me rapportent absolument rien. Mais c'est parce que je suis dans un esprit, enfin, dans une idée de diversification et c'est surtout que euh, j'essaie de me projeter dans le temps et j'essaie de diversifier. Mais ce n'est pas forcément ce qui me rapporte le plus aujourd'hui, mais ça fait partie des choses eh bien, que j'ai mises en place. Et que j'ai mis en place, notamment grâce aux revenus que j'ai pu générer sur mes autres activités. Bien évidemment, je ne sors pas l'argent de nulle part. Je n'ai pas, euh, je pas, euh, je pas euh, eu obtenu, euh, comment dirais-je, je, euh, je n'ai pas gagné au loto ou je n'ai pas touché un héritage. Euh, je suis un self-made, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai démarré de zéro, comme vous tous. Euh, et je me suis construit avec le temps. Alors, c'est vrai aussi que j'ai une carrière entrepreneuriale depuis maintenant, j'ai démarré à 23 ans, j'ai aujourd'hui 46 ans. Si vous me découvrez pour la première fois cette chaîne YouTube, bah, je vous invite franchement à vous y abonner dès maintenant. Vous verrez, je publie des vidéos eh bien, chaque semaine. J'en publie deux où je parle justement eh d'investissement en immobilier, mais également d'investissement en bourse. Et je vous parle aussi d'entrepreneuriat donc notamment deux sous-locations et je vous parle également de conciergerie d'appartement. Et avant même de commencer, je vais tout de suite vous proposer de récupérer, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne YouTube, bah de récupérer tout de suite deux formations gratuites justement où je vous apprends à créer un business dans votre ville, dans le cas de l'immobilier, de donc avec une méthode qui est d'abord la sous-location professionnelle immobilière, mais également une autre méthode qui est la création d'une conciergerie d'appartement. Ça ne vous parle peut-être pas. et eh bien, je vous invite tout de suite à récupérer ces deux formations gratuites dans la partie description. Aujourd'hui, donc vidéo bilan 2022, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait donc des réussites, mais également des échecs, tu vas voir, tu vas même être surpris, certaines choses que j'ai pas parlé ici, donc cette vidéo va être vraiment particulière, il faudra bien rester jusqu'à la fin, parce que je vais être le plus transparent possible, je le ferai qu'une fois dans l'année, euh, donc cette vidéo-là, je pense qu'elle va te, voilà, j'espère qu'elle va, qu va te marquer, qu'elle va aussi, te, voilà, te, comment on peut dire ça, qu'elle va pas t'influencer, mais qu'elle va surtout t'inspirer, voilà. Euh, moi, ce que je te propose, eh c'est qu'on démarre dès maintenant. Allez, avant de commencer cette vidéo, eh bien, tu vas t'abonner à cette chaîne YouTube. Hein, tu vas découvrir un bouton s'abonner et tu vas activer la petite clochette. Comme ça, tu recevras des vidéos deux fois par semaine où je te parle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, eh d'investissement, donc d'argent, d'investissement en bourse, d'investissement eh dans l'immobilier, mais également aussi d'entrepreneuriat et plus particulièrement autour de l'immobilier, tout ce qui est sous location et conciergerie d'appartement. Donc aujourd'hui, vidéo bilan. Donc, on va démarrer tout de suite eh bien, par euh, mes investissements que j'ai pu réaliser sur 2022. Donc moi j'ai fait un premier achat, euh, enfin j'ai fait un premier achat, j'ai fait un achat donc d'un appartement euh, sur euh, ce début d'année 2022. Euh, donc un appartement qui aujourd'hui a été mis en exploitation il y a un peu plus d'un mois, euh, donc sur Airbnb, voilà. Euh, donc c'est un investissement que j'ai fait en début d'année. Alors pourquoi ça a mis autant de temps tout simplement parce que j'ai été absent, euh, je pas forcément tout le temps en France. C'est aussi que euh, les artisans, quand ils ont voulu démarrer les travaux, aujourd'hui, on est face à une, pas une pénurie, mais une une ra rarification, eh bien, des, euh, euh, je pense notamment à tout ce qui est menuiserie. Donc c'est vrai que ça a retardé un peu le chantier. Et moi, je vais pas vous mentir non plus, j'ai aussi très peu de temps à y consacrer. Et c'est vrai que j'avais gardé quelques tâches pour moi. J'aime bien faire la partie déco, ameublement, euh, peinture, etc. Et c'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps par rapport à ça. Je me suis pas très bien organisé. Mais c'était un peu volontaire aussi, je ne voulais pas mettre la pression, je ne vais pas te mentir, parce que je suis aussi très occupé sur d'autres choses. Donc, c'est terminé, cet appartement. Donc, pour faire très simple au niveau des chiffres, c'est un appartement qui a été acheté, donc 87 000 euros. En plus de ça, il y, y a eu les frais de notaire, bien évidemment, qui se sont rajoutés. Et derrière, j'ai eu eh bien, à peu près 15 000 euros de travaux. Euh, donc, pas grand-chose en soi, hein, en, termes de, en termes de travaux. Finalement, ça reste raisonnable. Euh, et derrière, il a fallu le meubler, mettre une cuisine équipée, bien évidemment. Et puis, il y a eu d'autres différents frais qui ont pu être faits. Bref, c'est un produit qui me revient aujourd'hui à 115 000 euros. Euh, donc aujourd'hui, je l'ai mis en exploitation, en location courte durée. Euh, donc c'est un produit que j'ai acheté dans le cadre d'une SAS, euh, je l'ai pas fait à titre particulier celui-ci, euh, je vais pas forcément expliquer ici pourquoi mais ce pourra faire l'objet d'une vidéo euh, tout à fait possible, d'ailleurs je pense que oui ça pourrait même faire l'objet d'une autre vidéo euh, justement. Donc acheté dans le cadre d'une SAS et je suis dans un schéma peut-être de revente euh, puisqu'aujourd'hui un euh, bah, agent immobilier qui me suit régulièrement m'a proposé éventuellement de revendre celui-ci à 135 000 euros, Donc ce qui ferait une plus-value tout de suite immédiate de 20 000 alors, ce n'est pas forcément le meilleur coup de l'année, voilà. mais euh, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas effectivement et repartir et pourquoi pas même se lancer dans une activité de marchand de biens. C'est aussi peut-être lancer une, une mécanique nouvelle que je ne connais pas, que j'ai très peu fait, que j'ai fait quand j'étais plus jeune, mais sans le savoir finalement. Donc, il y a aussi des optimisations fiscales par rapport à ça, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu où j'en suis cet appartement. J'ai signé, eh bien, euh, donc en début de mois de décembre, l'acquisition d'un immeuble sur ma ville. Euh, donc le compromis a été signé. Aujourd'hui, je suis en recherche d'établissements bancaires pour me suivre ce projet, bien évidemment. Donc je te tiendrai informé. Et c'est un projet qui devrait pouvoir se mettre en place à partir de l'été prochain. Tout simplement parce que, en fait, le deal qui a été fait, c'est que le compromis a été signé, mais on ne pourra signer réellement l'acte de vente authentique que l'été prochain. Euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un local commercial au rez-de-chaussée. Cette personne va arrêter son activité que l'été prochain. Donc voilà tout simplement ce qui me laisse le temps de trouver un financement, de m'organiser. Mais voilà en gros un projet qui est quand même assez gros euh, puisque là, entre les travaux et le coût d'acquisition, on est sur un produit à, à 400 000 euros à peu près. Donc voilà, ça c'est sur mes investissements réalisés sur 2022. Euh, donc des beaux projets. Euh, j'ai aussi transformé deux de mes appartements que j'avais en investissement euh, immobilier qui étaient en meublé de tourisme. Je les ai convertis eh bien, en création d'expérience, c'est-à-dire que eh bien, je les ai convertis à ce qu'on appelle aujourd'hui des, des romantic rooms, hein, c'est-à-dire euh, des lieux euh, où on va, dire, on va trouver un, un espace jacuzzi dans les appartements. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur l'année 2022. Je les ai convertis. Euh, donc la conversion m'a coûté sur chaque appartement à peu près entre 4 000 et 4 500 euros. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé, cette chaîne YouTube, euh, aujourd'hui, c'est des produits qui me génèrent un peu plus de 50%, euh, même plus que ça, de, de, de, de chiffre d'affaires supplémentaire, à peu près. Euh, 50%, voilà, à peu près 50%, ça dépend des mois, des fois, j'ai plus que ça. Mais on va dire, en moyenne, on est sur 50% de chiffre d'affaires euh, supplémentaire grâce à ces euh, modifications dans ces appartements. Donc ça, c'est différentes actions que j'ai pu euh, réaliser. Euh, donc des produits qui sont tous en location courte durée, donc qui fonctionnent euh, bah, plutôt bien. Euh, sur ma ville, on a des rendements qui sont assez moyens. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que ça me génère eh bien, euh, des sources de revenus, donc euh, du cash notamment. Et comme j'ai pu l'expliquer, et d'ailleurs je pense qu'on peut tout de suite enchaîner sur, euh, sur ça, et eh bien du coup, ça me permet notamment d'alimenter, et c'est donc la première fois que je, me, que je le faisais, d'alimenter des portefeuilles boursiers. Euh, donc je me suis lancé en bourse en juin dernier. Donc, c'est très récent pour moi euh, parce qu'auparavant, vraiment, j'avais la trouille de ça et c'est sûr que j'y comprenais rien. Euh, donc, du coup, je ne voulais pas forcément y aller. Je ne voulais pas faire n'importe quoi. Euh, donc, du coup, je me suis lancé officiellement donc en juin. Donc, c'est vrai que tu découvriras, peut-être que tu le sais déjà si tu me suis. Euh, J'ai mis en place un challenge sur cette chaîne YouTube où justement, tous les mois, je publie eh bien, tout simplement euh, les résultats de, de mon portefeuille, donc l'état de mon portefeuille, mais également aussi eh bien les investissements que je suis en train de prendre, les positions sur lesquelles je suis en train de trader. Donc je le fais même en live avec toi, hein, Donc euh, je le fais réellement en live, donc tu peux suivre ça avec moi, tu peux t'en inspirer bien évidemment. Alors ce sont donc, euh, moi j'ai créé deux portefeuilles, j'en ai créé un à titre personnel, donc euh, je partage sur cette chaîne YouTube, et j'en ai créé un deuxième à titre professionnel, c'est-à-dire que les, les revenus issus également de mes entreprises euh, donc euh, commerciales, eh bien j'en ai à travers un principe de holding etc. Eh bien, je fais de l'investissement sur d'autres portefeuilles. Alors, je ne communique pas forcément là-dessus aujourd'hui, mais je, je pense que j'y viendrai progressivement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pareil, même stratégie que le portefeuille donc particulier, puisque là, eh bien, j'investis principalement sur des actions américaines, pas uniquement, mais principalement, et des actions à distribution de dividendes. Euh, donc je sais que certaines personnes vont dire oui, une distribution de dividende euh, ça fait quelque part quand ils distribuent euh, donc du dividende ce qui revient à un détachement de coupon hein, qu'on appelait comme ça à l'époque, eh bien ça veut dire que automatiquement la valeur a tendance à baisser. Alors, je vais pas revenir là-dessus, je vais pas forcément m'expliquer euh, précisément, je, je pourrais vraiment vous refaire une vidéo complète là-dessus pour vous expliquer moi ma vision réelle des choses, mais je reste convaincu qu'aujourd'hui investir sur des entreprises euh, qui ont des points d'entrée euh, qui sont sous-valorisés avec les distributions de dividendes, pardon, eh bien, ce sont des entreprises euh, pour moi qui sont. Euh, enfin, c'est les entreprises dans lesquelles que je veux posséder dans mon portefeuille. Et je suis finalement la même stratégie que Warren Buffett, c'est-à-dire que je m'inscris vraiment dans le temps. Je ne suis pas là pour faire de la spéculation rapide, je suis là pour m'inscrire dans le temps, donc euh, sur plusieurs années, 5 ans, 10 ans. Et ce que je regrette finalement, ce n'est pas d'avoir fait plus tôt, parce que finalement, euh, je m'en sors à mon sens plutôt bien et euh, je pense avoir bien compris les choses, bien les maîtriser aussi. Euh, parce que je sais aussi analyser les bilans, je sais aussi analyser la situation et aussi me projeter éventuellement sur des, sur des, des possibilités de croissance de ces mêmes entreprises. Donc, euh, du coup, des, euh, euh, bah, ça fait partie de mes investissements qui ont été faits, et de mes actions qui ont été faites sur 2022. Donc, je suis très content d'avoir mis ça en place. Je en regrette encore une fois de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais c'est comme ça. Il faut le lancer. Euh, et D'ailleurs, c'est même pour ça que pour mon fils, bah, je l'ai mis en place aussi tout de suite, immédiatement. Je lui ai dit « démarre dès maintenant, tu es très jeune, tu as 18 ans ». Imagine si tu fais ça pendant 20 ans ou même plus, dans 30 ans, mais tu auras juste un portefeuille qui sera juste, euh, qui sera juste incroyable parce que tu auras démarré le plus tôt possible. Et l'investissement, il faut vraiment le voir comme ça. Plus on démarre tôt, il hein, faut vraiment le voir sur la longueur. Il ne faut jamais vraiment le voir sur du court terme. Alors maintenant, on va peut-être parler, toujours pour rester justement dans les investissements, euh, pas en bourse, mais en crypto-monnaie, justement, on va parler de mes mauvaises expériences. Euh, là, ça a vraiment été une mauvaise expérience cette année 2022. Euh, tout simplement puisque bah, j'ai investi, enfin euh, si j'ai investi, j'ai placé euh, donc, de l'argent sur euh, notamment du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Comme beaucoup de gens. Euh, bien évidemment, aujourd'hui, au moi je tourne cette vidéo, le Bitcoin est à 16 000, je crois, euh, 16 000 USDC. Donc on va dire qu'on est, et encore je pense même qu'il va encore baisser. Euh, je pense vraiment qu'il va, qu va casser à nouveau. Euh, donc aujourd'hui, ça c'est... Pas vraiment le, le, voilà bon, C'est comme ça, c'est le marché. Hein, on, euh, on sait aussi qu'il faut savoir investir parfois sur des moments euh, bas pour justement espérer la, la remontée. Donc là-dessus, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, mon vrai problème aujourd'hui, c'est plus dans la, dans la croyance que j'ai par rapport à ça, puisque puisqu'aujourd'hui, bon, bah, vous le savez, FTX donc, est un, un échangeur aujourd'hui a tout simplement déposé le bilan, surtout qu'il y a même eu une, une arnaque derrière. Il y a vraiment une arnaque de grande ampleur qui a été, euh, qui a, qui a été réalisée. Et on se rend compte que bah, tous les autres acteurs, on a Binance, Kraken, etc. Tous ces autres acteurs, finalement, sont un peu dans le collimateur et sont un petit peu observés. Et aujourd'hui, il y a clairement une perte de confiance. On ne va pas se mentir dans les crypto-monnaies. Et moi aussi, j'ai perdu confiance, je vous le dis. Donc moi, j'ai transféré tous mes portefeuilles. Je n'avais pas des centaines de milliers d'euros là-dessus. Qu'on soit très clair, j'ai quelques, quelques milliers d'euros, donc ça me va très bien. D'ailleurs, j'avais toujours dit, mettez le moins possible là-dessus, mais allez-y quand même, faites-en un petit peu. Euh, moi, je les ai tous transférés effectivement sur des clés euh, type euh, trésor. Moi, j'ai une clé trésor, mais vous, très bien, vous pouvez très bien passer sur des clés Ledger ou autres euh, qui permet de sécuriser de manière un petit peu plus importante puisqu'il y a un principe de code, euh, un code secret que vous seul connaissez qui permet de protéger le portefeuille ce qui évite de laisser sur un broker, sur un, un échangeur qui peut se faire pirater aussi hein, et qui peut déposer le bilan et qui, au, au passage, eh bien embarque forcément euh, ce que vous avez pu mettre de côté. Donc ça, c'est pour moi une grosse perte de confiance. Et aujourd'hui, euh, franchement, je suis un peu amer. Euh, je suis un peu amer. Alors que les cryptos aillent pas bien, que le cours soit bas, etc., là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est le même principe que la bourse. On achète à des moments bas et on espère que... Voilà, on se projette dans le temps en se disant que c'est la crypto-monnaie, c'est la monnaie de demain et que bah, bien évidemment, ce qui sera fait aujourd'hui, bah, demain sera quelque chose qui sera nettement plus rentable. Pas de souci là-dessus. Mais là, il y a quand même une perte de confiance qui est réellement présente. Et au-delà de tout ça, il y a aussi donc la crypto, donc l'investissement, mais il y a aussi la crypto. Pour moi, une deuxième, un deuxième volet de la crypto que j'ai parlé sur cette chaîne YouTube, c'est eh le minage, la ferme de minage. Donc, j'en avais parlé sur YouTube. Je le fais de deux manières aujourd'hui. Enfin, je le faisais. Euh, j'avais ma propre ferme de minage chez moi, que j'avais constituée. Donc ça, elle est totalement arrêtée, euh, puisqu'aujourd'hui, les rendements sont plus du tout bons. Bah, déjà, notamment par rapport à les problèmes euh, aujourd'hui électriques, etc. Puis, donc l'électricité a, enfin, a augmenté, pas tant que ça, mais surtout que moi, je ne me voyais pas euh, continuer cette activité-là, sachant qu'aujourd'hui, on est sur une pénurie. Euh, C'est très compliqué de se fournir en, en énergie. Enfin, ça me semblait complètement opposé. Là, je suis okay pour gagner de l'argent, mais là, je trouvais que c'était plus, plus éthique, je trouve, de faire ce genre de choses. Mais c'est surtout aussi, je ne vais pas vous mentir non plus, que euh, bah, je minais principalement de l'Ethereum et l'Ethereum est passé au proof of stake et auparavant était au proof of work. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on ne peut plus miner cette crypto-monnaie-là. Donc, ça veut dire qu'il faut miner d'autres crypto-monnaies qui sont beaucoup moins rentables. Et finalement, vous n'êtes pas rentable aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est un vrai échec parce que l'investissement que j'avais pu réaliser, donc moi, j'ai dû mettre, je crois, 12 000 euros dans cette, dans cette ferme. Aujourd'hui, très clairement, je n'ai aucun retour sur mon investissement. Donc on va dire c'est ce euh, n'est pas une perte sèche parce qu'en en échange, j'ai quand même miné, donc j'ai quand même obtenu des, euh, des crypto-monnaies. Mais franchement, euh, je vous le dis, ça n'a pas été le meilleur investissement de l'année. Donc je le fais d'une deuxième manière aussi, euh, Je vous avais déjà parlé aussi, je le fais à travers une société qui s'appelle notamment Submit Mining, qui, eh bien, tout simplement, c'est un regroupement de gens comme moi, investisseurs, qui investissons à travers des jetons, des tokens, et on détient finalement des titres de propriétés, euh, pas factices, mais des titres de propriétés de machines qui minent dans le cadre d'une ferme de minage. Alors bien évidemment, vous en doutez, c'est pareil pour eux aussi. La rentabilité aujourd'hui, elle est nulle. Il euh, y, y a très peu de rentabilité, il hein. n'y a même plus rien. Heureusement, on ne perd pas d'argent encore. Et je pense peut-être même qu'on en perdra à un moment donné. Pour l'instant, on n'en perd pas. Mais c'est surtout, encore une fois, pareil, mon retour sur investissement, je ne l'ai toujours pas. Et même si aujourd'hui, je voulais sortir de ce projet-là, eh bien, je ne récupérerais pas ma mise au départ. Parce que j'ai investi, c'est pareil, un billet de je crois, 12 000 euros à peu près dans ces, dans ces sommes-là. Et c'est pareil, si aujourd'hui, je voulais sortir du projet, je voulais revendre les machines que je détenais, enfin les titres de propriété de ces machines-là, eh bien aujourd'hui, elles ne me seraient pas rachetées au prix auquel je les ai acquises. Tout simplement parce qu'il y a une décote qui a été faite et que même si j'ai miné auparavant, ça ne compensera jamais l'investissement que j'ai pu faire. Donc franchement, sur la crypto, je vous le dis, sur 2022, pour moi, ça a été un échec total, <rire> qu'on soit très clair. Ça n'a vraiment pas été bon euh, du tout. Donc du coup, c'est vrai qu'aussi la bourse pour moi m'a parlé immédiatement, Ce que je me suis dit au moins en bourse, j'investis dans des entreprises solides, j'investis dans du Apple, j'investis dans du Microsoft, j'investis dans du McDonald's, Enfin, j'investis dans des entreprises qu'on pignon sur rue, des vraies entreprises, des vraies boîtes, avec des vrais employés, euh, avec des vraies stratégies, avec des vraies recherches et développements, avec des vrais... Euh, euh, on comprend ce qui se passe. Hein, comme le dit Warren Buffett, il n'investit que dans des entreprises dont il comprend ce qui se passe. Euh, les cryptos, je suis désolé, ça reste qu'une monnaie. C'est comme si vous investissiez dans de l'or, c'est comme si vous investissiez dans, dans, dans l'euro, dans le dollar. Ça reste une monnaie, donc avec des fluctuations dont on ne comprend pas forcément les raisons du pourquoi, du comment, euh, d'un seul coup, une à une qui monte, une qui descend, etc. Hein, donc euh, moi, du coup, ça ne me, ça me convenait plus. Et donc, je suis sorti. Enfin, je suis sorti, je suis toujours dedans, mais c'est juste que je ne fais plus rien. Euh, je me laisse complètement porter et j'attends de laisser passer, je pense qu'il va s'écouler un petit peu de temps, avant de sentir un début de reprise et là qui du coup me donnera peut-être un signal en me disant bah, pourquoi pas ne pas y retourner, en tout cas sur le minage, en tout cas ça, pour l'instant c'est vraiment oublié, c'est plus effectivement posséder, pourquoi pas, si à un moment donné le Bitcoin descendait peut-être à 10 000, 12 000, je pense que là il peut y avoir quelque chose quand même à faire et peut-être en acheter un ou deux et euh, attendre et spéculer sur <coughs> tout simplement sur le, sur le futur. Donc on va refermer ce chapitre investissement en bourse et crypto. Euh, on va refermer aussi donc, du coup le chapitre donc, investissement euh, donc, euh, immobilier. Euh, voilà, donc euh, immobilier, du coup, ce que je génère avec ça, bah, je le réinvestis, vous l'avez compris, euh, en bourse et en, et en crypto, enfin principalement maintenant en bourse. Et on va arriver maintenant, et eh bien à cette fois-ci, plus à la partie entrepreneuriale, où là, on va parler de sous-location, on va parler de conciergerie d'appartement et on va parler également de formation en ligne, puisque ça fait réellement partie de mes activités. Et puis, on terminera cette vidéo, si vous le voulez bien, et bien tout simplement aussi par moi, mais euh, ce que j'ai fait personnellement euh, pour moi, ce que j'ai mis en place et euh, bah aussi moi, ce, qui, ce que j'ai mis en place, il y a pour moi à titre professionnel, on va dire, sur cette année 2022. Alors on va d'abord attaquer eh bien, sur, sur la, sur la sous-location. Euh, donc la sous-location aujourd'hui, alors sur cette année 2022, je suis allé chercher, euh, on a été chercher réellement euh, que cette sous-location. Euh, donc ce qui est faible, très faible. Alors sur très clairement sur 2023, ça sera au-dessus et je referai une vidéo justement sur mes prévisions 2023 donc sur 2022, ça a plutôt été faible. Alors pourquoi Je vais y venir un petit peu après. Je vais expliquer pourquoi. Euh, donc on a lancé cette sous-location euh, et j'ai également fait une session. Alors là, c'est un petit peu... Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais j'ai fait une session en fait d'un fond euh, ou d'un fonds de coup de <rire> On va dire, Ça s'appelle pas réellement un fonds de commerce, la sous-location, c'est plutôt un fonds, euh, on va dire, fichier client, si on peut dire ça comme ça. Euh, un fonds d'activité, on va dire, euh, donc de, de, dans une entreprise où j'avais déjà, je crois, neuf sous-locations à ma conciergerie pour, une, on va dire, un arbitrage euh, financier en par rapport à mes différentes structures. Donc voilà ce qui s'est passé grosso modo sur la sous-location. Je n'ai pas forcément m'étaler là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'informations croustillantes à vous donner. Euh, donc, cet lancement, ce qui est bien en dessous de ce que moi j'avais imaginé, mais ce que je vous avais dit aussi plusieurs fois, c'est qu'aujourd'hui je cherche vraiment à faire quelque chose de qualitatif et j'ai pas forcément envie de courir après le, après la quantité. Donc aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir de mémoire 41 sous location, quelque chose comme ça. Euh, et euh, donc sous location pure, j'entends. Et euh, Mais je vais vous expliquer. On va y venir justement au, au point suivant du pourquoi eh bien, j'en ai lancé que cette, cette année 2022. Alors on arrive justement sur la partie qui va peut-être durer un petit peu plus longtemps, c'est la partie conciergerie. Parce que là, il y a des informations que je dois vous communiquer, je dois être aussi transparent par rapport à vous. Et euh, justement, le pourquoi aujourd'hui on n'a pas cherché à développer plus que ça, la sous-location, c'est parce que la conciergerie sur 2022 a connu une croissance forte. Donc ça, c'est la partie positive. Mais la partie négative, c'est qu'elle a connu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de soucis, euh, très clairement, euh, parce que la, la conciergerie reste de l'entrepreneuriat. Alors moi, juste pour rappel, euh, sur la conciergerie, aujourd'hui, j'ai un poste euh, donc de président, mais plus président investisseur. C'est-à-dire que je ne joue pas un rôle... Euh, ré... Alors, par la force des choses, j'ai été obligé d'y être amené à en jouer un parce que sinon, malheureusement, j'aurais peut-être même pu la perdre, cette conciergerie. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, c'est des informations assez délicates. Et, mais je suis là pour être transparent. Je suis là aussi pour, pour dire ce qui ne va pas, quand ça ne va pas. Et on voit encore une fois le résultat. Moi, ce que je m'attache, c'est au résultat euh, parce qu'il y a des erreurs qui sont faites. Et c'est pas très grave. On est juste là pour les observer et les corriger. Donc, forte croissance et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis, donc, un, un associé, minoritaire, qui aujourd'hui, qui est le directeur de l'entreprise, qui est censé, eh bien, enfin, qui est pas censé, qui, qui fait l'opérationnel. Sauf que je pense que c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas, n'avait pas assez d'expérience. Pas assez d'expérience et qui a été pris par la rapidité de, du grossissement de cette entreprise et qui du coup a pris des décisions beaucoup trop radicales, beaucoup trop rapides et qui ont eu des conséquences juste catastrophiques sur la rentabilité de l'entreprise. Je m'explique. Euh, en fait, on a connu six mois de l'année. Alors ça avait commencé fin 2021, mais ça s'est bien enchaîné sur 2022. En fait, on a connu sur euh, ce début d'année en fait, des mois où on était complètement dans le rouge, en négatif total, tout simplement parce qu'il y a eu des, des embauches euh, beaucoup trop importantes. On était en gros surstaffé. Il y a eu une grosse croissance de l'activité et donc du coup, bah forcément, euh, bah, mon directeur du coup s'est dit, bah moi je vais embaucher, je vais embaucher, je prendre du personnel, je vais m'organiser, je vais mettre l'équipe, etc. Donc c'était très bien dans, dans, dans le fait. Mais derrière, il y avait aucune vérification sur, eh bien la, la rentabilité de tout ça. Donc moi, bien évidemment, eh bien je réalise tous les mois mes tableaux de bord, mes, euh, mes suivis financiers de cette entreprise-là. Je vois bien aussi que la trésorerie est très compliquée et donc. Bah, je m'aperçois que l'entreprise perd de l'argent tous les mois parce que, effectivement, eh bien, à force d'analyser et de regarder, eh bien, on se rend compte d'où viennent les problèmes. Donc, les problèmes, on s'en rend compte, c'était que, très clairement, eh bien, on encaissait pas suffisamment de frais de ménage, et alors qu'au contraire, on dépensait aussi bien pour le ménage, mais également pour le linge, bien plus que ce qu'on encaissait. Donc forcément, et vous le savez, je vous l'ai toujours expliqué, aujourd'hui, ce que vous encaissez par rapport au ménage doit correspondre réellement aux prestations que vous réalisez. Sinon, il y a une vraie perte, parce qu'en fait, le pourcentage que vous prenez sur la gestion ne compensera jamais suffisamment ces frais-là. Parce que les frais de ménage représentent une grosse charge de l'entreprise, enfin une entreprise de conciergerie. Donc du coup, forcément, on fait des corrections. On apporte des modifications, j'apporte des modifications, je transmets mes informations. C'est pas moi qui, au quotidien, fait la gestion. Vous vous en doutez bien, que je suis pas en train de gérer les équipes. Moi, je suis plus là pour analyser, donner mes conseils, etc. Donc forcément, le temps de tout ça à se mettre en place, il y a forcément des allers-retours. Et puis, il y a aussi des observations. C'est-à-dire qu'une action qui est réalisée sur un mois M, bah forcément, vérifier sur si mois M plus 1, ça a eu un impact. On va recorriger du coup un nouveau, ça va faire le mois M plus 2. Et il s'écoule pendant cela plusieurs mois. Et du coup, bah forcément, cette entreprise-là est en souffrance pendant plusieurs mois. Donc ça a duré à peu près l'histoire, à peu près six mois. À peu près. Donc on a perdu en gros euh, pratiquement un demi bilan euh, lié, à, lié à ça. Donc euh, aujourd'hui, on en est sorti. Enfin, il n'y a plus ces problématiques-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on a surtout mis en place, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec des auto-entrepreneurs. Donc on raisonne finalement à la mission. On ne raisonne plus en, ton, en, en temps horaire. Alors, vous allez me dire, mais comment ça a pu arriver En fait, ce qui s'est passé... C'est que vu que donc, mon directeur associé avait recruté, eh bien, à tout va ces personnes-là, qui d'ailleurs n'avaient pas été formées au passage, pas assez du moins, on s'est retrouvé avec des personnes qui ont fait des ménages, mais qui, euh, bah, en gros, sur le temps passé. Et donc, quand on a observé, eh bien, le temps théorique qu'on aurait dû passer sur le logement et quand on s'apercevait du temps réellement qu'avait été euh, payé, eh bien, en fait, il y avait une différence qui était juste énorme. Et là, on s'est aperçu d'une vraie problématique par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en gros, on se faisait arnaquer, c'est-à-dire que les personnes... On a fait des contrôles, on a vu que certaines personnes dormaient, enfin pas dormaient, mais étaient devant la télé dans les logements. Donc bah, l'heure passait, hein, elles étaient payées, mais en gros, à rien faire. Donc on a, ça a eu des gros impacts, je vous, je vous le dis très clairement. Et euh, du coup, on a... Eh bien, on a tout simplement, on a arrêté tous les contrats. Il y avait des CDD, des CDI, on a licencié. Voilà, et tout simplement, je vous le dis, on a arrêté des contrats et on a aussi licencié. On a arrêté et on a dit, bah c'est simple, on vient de se faire avoir. Les personnes avec qui on bosse sont pas des personnes suffisamment sérieuses. C'est vrai que nous, on n'a pas fait un bon recrutement non plus. Encore une fois, parce que dans l'urgence, j'avais fait une vidéo par rapport à ça justement sur le recrutement. Il faut jamais le faire dans l'urgence parce que malheureusement, on a tendance à prendre un petit peu toutes les personnes qui passent, alors qu'elles ne vont pas forcément correspondre au profil. Et nous, c'est ce qui s'était passé. <coughs> Euh, du coup, bah, on, moi, je prends la décision d'arrêter tous les contrats, de mettre bah, tout simplement de licencier tout le monde et de repartir sur un nouveau modèle où là, on prend des auto-entrepreneurs. Donc, il a fallu trouver très rapidement des auto-entrepreneurs. Ça n'a pas été cher facile, mais on y est arrivé. Euh, on a continué quand même à garder euh, deux personnes dans cette activité, euh, Du coup, qui aujourd'hui bah, sont avec nous, qui, qui jouent un rôle essentiel aussi dans l'entreprise. Donc là, on les a gardés très clairement dans cette activité-là. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux puisqu'on maîtrise beaucoup plus euh, notre, euh, nos dépenses mais aussi nos, nos entrées. On est capable aujourd'hui de savoir, voilà, nos entrées correspondent bien à nos dépenses liées au ménage et au linge, bien évidemment. C'est aussi parce que, notamment, mon Channel Manager, aujourd'hui, donc moi, j'utilise Base24, mais vous le savez, j'ai rajouté une couche au-dessus. Euh, une couche qui permet de, notamment de mettre des fonctionnalités supplémentaires qu'on n'a pas sur Base24. Donc, en redéveloppant cet outil-là, on a pu mettre en place tout un tas de choses... <coughs> qui nous ont permis de mieux gérer justement la partie financière, la partie suivi et la partie justement gestion du ménage. Donc tout ça a mis bout à bout après un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, c'est une opération qui a été, euh, ré, qui, qui, ça y est, qui est enfin réalisée et qui fonctionne. Donc comme je vous le disais, beaucoup d'erreurs, euh, de la perte d'argent tous les mois. Aujourd'hui, on se retrouve avec une entreprise profitable. Mais il faut maintenant rattraper le retard. Et oui, il euh, y a du retard, il faut le rattraper. <rire> Donc Du coup, bah forcément, euh, le, ce, ce bilan qui va sortir va être, que, je pense, négatif, hélas, mais c'est pour mieux préparer cette année 2023. Donc, euh, c'est une erreur que j'ai faite peut-être d'avoir trop... Pas fait confiance, mais d'avoir trop euh, délégué, dans le sens où j'ai fait une confiance absolue à mon directeur, mais je me suis vite aperçu qu'il n'avait pas... Alors, euh, à sa décharge, l'activité a grossi aussi énormément et je pense qu'elle était complètement débordé et euh, il n'a pas... Euh, il a pas su me le dire non plus. Enfin, il me l'a peut-être dit avec ses mots. Je t'ai pas forcément entendu. Enfin, vous voyez, peut-être aussi un problème de communication euh, qui a fait que du coup, il s'est retrouvé avec une entreprise sur les bras euh, qui était en plein développement. Et lui, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, re -re recrutement, mais sans vérification derrière de la réelle rentabilité. <rire> Donc voilà pourquoi notamment la sous-location, on n'a pas cherché à développer plus que ça, parce que j'étais plutôt, moi, concentré à résoudre les problématiques de cette entreprise-là. Donc on y est arrivé. On voit bien aujourd'hui, on a fait deux situations cette année. Donc on voit bien que les situations s'améliorent donc de mois en mois. Donc on voit bien que le problème est résolu et que ça y est, on repart sur quelque chose de propre. Mais le fait est que bah il y a du temps, hein, moi, c'est ce que j'avais dit, tu sais... Quand on a des problématiques comme celle-ci, pour en avoir déjà traversé, puisque moi je suis entrepreneur depuis quand même plus de 20 ans maintenant, j'ai traversé des crises dans des entreprises, très clairement il faut une année pour se remettre vraiment à flot, il y a une année. Même si ça peut être plus court, le fait est qu'il y aura toujours des ajustements à faire, donc on en refait toujours régulièrement. Euh, mais il faut à peu près une année pour vraiment se remettre à flot. Donc forcément, ça prend du temps. Il y a peut-être deux bilans qui vont passer ou malheureusement, bah, il y aura encore ces cicatrices qui seront encore présentes. Mais après, c'est pour aller beaucoup mieux. On a aussi volontairement freiné le développement. À un moment donné, j'ai dit, on rentre plus d'appartements, ça ne sert à rien. Résolvons déjà tous nos problèmes parce que mon associé, lui, ce qu'il voyait, c'était course après le chiffre. Bah non, justement, vu que ça manque d'argent, il faut qu'on aille chercher de nouveaux appartements pour qu'en gros... Et je dis non, parce que je dis en fait, tu te rajoutes des, des, des problématiques supplémentaires, et vu qu'on n'a pas résolu les problématiques de départ, le fait d'aller chercher du chiffre supplémentaire va créer finalement de la demande, enfin, va créer de l'organisation supplémentaire et va créer de la. Euh, oui, de l'organisation et euh, de la ressource humaine supplémentaire, alors qu'on n'a pas résolu ce problème-là. Donc, il vaut mieux d'abord le résoudre. Une fois que c'est résolu, on repart en croissance. Donc, on a volontairement freiné la croissance, volontairement. Euh, c'est pour ça, justement, que j'aurais espéré qu'on fasse plus. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, je voulais d'abord résoudre mes problèmes. quoi. D'accord euh, Donc moi, aujourd'hui, cette entreprise de conciergerie, je ne gagne rien. Je ne prends aucun salaire. C'est clairement du bénévolat. Euh, tout simplement parce que moi, je suis plus dans une optique de valorisation de mes parts. Donc mon associé est au courant que, de toute manière, je suis vendeur de mes parts depuis très longtemps. Euh, moi, j'ai créé cette conciergerie-là... <coughs> pour deux principales raisons à l'époque. Moi, aujourd'hui, je voulais principalement faire comme ma sous-location. Ça me plaisait très bien et c'est ce que je continue à faire. D'ailleurs, vous verrez ma vidéo prévisionnelle 2023, où justement, j'ai pris beaucoup de choses par rapport à ça. Euh, mais ce que ma conciergerie, en fait, c'est imposé à moi, puisque bah, j'avais mis en place mon équipe à l'époque pour mes sous-locations. Tout était organisé et je voyais que sur ma vie, il n'y avait rien. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'il y a une vraie demande. Et j'avais connu mon associé à l'époque, qui lui était un petit peu en fin de... En fin de parcours, son, son, son activité entrepreneuriale qu'il avait. Et du coup, j'en avais parlé et lui me dit, bah, écoute, oui, je suis disponible, euh, effectivement, pourquoi pas. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Donc moi, dans ma tête, j'avais toujours dit, tu sais, moi, mon objectif, c'est, ok, on développe ça, tu t'en occupes bien. Et moi, par contre, je suis dans, vraiment dans un schéma de valorisation de mes parts. <coughs> Donc soit je te revendrai mes parts au bout, au bout de quelques temps. Pas tout, hein, je revendrai une partie, mais je, je te revendrai, la, on va dire, la, la, la, la majeure partie. Ou alors je ferai rentrer quelqu'un. Donc aujourd'hui, c'est toujours en, en, en place. Donc je pense peut-être que pour 2023, peut-être qu'il se passera quelque chose. Je ne dis pas que je ne serai pas dedans. C'est juste que moi, mon rôle, c'est plus en tant qu'investisseur et en tant que conseiller, finalement. Euh, je veux pas jouer de rôle opérationnel. D'ailleurs, j'en joue très peu. J'ai été obligé d'en jouer parce que j'ai pas le choix. Mais c absolument, de toute façon, je n'ai pas le temps. Euh, donc du coup, euh, moi, mon objectif, c'est vraiment de revendre une partie de mes parts euh, donc encaisser forcément une plus-value bah, liée à la création de cette richesse. Hein. Euh, et derrière, eh bien rester quand même dedans en tant que plus comme, euh, euh, on va dire, superviseur, investisseur, euh, etc., etc., parce que moi, je trouve qu'il y a toujours un intérêt à avoir des parts dans ce type de, de société. Donc voilà un petit peu sur la conciergerie. Donc comme je vous l'ai dit, au total, on gère aujourd'hui à peu près 80 appartements. Euh, donc voilà un petit peu aujourd'hui mes, mes échecs que j'ai pu avoir sur cette conciergerie. Donc vous voyez que la croissance, c'est bien, mais il faut bien la maîtriser, faire super attention. <coughs> aujourd'hui, je pense, semble de me lancer de fleurs, heureusement que j'étais présent, que je m'en suis rendu compte rapidement, parce que sinon, ça aurait pu être très clairement le coup de frein de cette entreprise. Et je pense qu'il n'aurait pas su, malheureusement, s'il avait été tout seul, il n'aurait pas su, malheureusement, la, la remettre en en place. Et ça aurait, été une, une, ça aurait été un arrêt vraiment brutal. On ressort quand même aussi par rapport à ça dans les mauvaises nouvelles. et eh bien, on s'est pris un prud'homme sur, sur un licenciement d'un salarié. De toute façon, il fallait, fallait s'y attendre. Euh, donc du coup, forcément, euh, on a négocié sa sortie, etc. auprès des prud'hommes. Donc euh, c'est un billet qui nous coûte assez cher quand même. Frais d'avocat euh, et puis du coup, bah, une, une indemnité de licenciement. <rire> qui est bien au-delà de celle qui est prévue légalement, mais c'est vrai aussi qu'on n'avait pas été non plus euh, euh, au petit, on pas été non plus nickel dans, dans tout dans tout ce qu'on a fait. Euh, donc du coup, forcément, bah, lui a mis le pied dedans, enfin surtout son avocat a mis le pied dedans. Donc forcément, à cherché à, à gratter tout ce qu'il pouvait gratter. Bref, on va re, on va clôturer cette partie là. Et... Et on va passer sur maintenant sur bah, mon autre de business que vous connaissez. Alors peut-être avant de parler de ça, c'est aussi vous dire que, bah, vous l'avez vu, cette chaîne YouTube, donc mon, mon fils Pierre aujourd'hui est rentré euh, donc comme, euh, en contrat d'apprentissage dans cette conciergerie. Euh, je suis aussi en train de voir pour l'introduire euh, avec des parts sociales sur une autre structure que j'ai également euh, où on fait de la sous-location. Donc ça, c'est en train de se mettre en place sur euh, cette fin d'année 2022. Euh, donc lui, du coup, eh euh, aujourd'hui, il a un rôle donc, euh, vraiment de développement commercial, aller chercher de nouveaux appartements. Donc vous voyez, la, la relève est là. Euh, et je pense qu'il va le faire plutôt bien, ce qu'il est très motivé. Voilà, en gros, ce qui s'est passé sur la partie, euh, la partie conciergerie. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, on parle de la partie formation. Donc on arrive finalement par le business qui aujourd'hui, c'est vrai, je ne vais, vais pas vous mentir non plus, qui aujourd'hui me, me génère des, des confortables revenus, hein, c'est la partie formation en ligne. Donc moi aujourd'hui, je rentre à peu près en moyenne une trentaine d'élèves à peu près en moyenne par mois. Euh, donc c'est un gros investissement en temps pour moi puisque vous le, vous le savez, je suis très engagé là-dedans. Euh, puisque je, je prends beaucoup de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, ça occupe 80% de mon temps. Le reste du temps est, est lié à, à justement à ma conciergerie. Euh, donc, puis aussi mes investissements immobiliers bien évidemment, mais c'est moins, beaucoup moins chronophage que, que, que la formation en ligne. Parce que malgré ce qu'on croit, on pense beaucoup que ces business-là sont des business qui sont euh, automatisables, etc. etc. Alors, pour certains, oui, parce qu'ils vont vous vendre des formations où tout est en automatique qui se passera derrière. Moi, vous le savez aujourd'hui, quand vous rejoignez mes programmes de formation, <coughs> eh bien, très clairement, alors je suis désolé parce que je suis toujours un petit peu en train de, en train de, de tousser haut c'est parce que euh, voilà, je suis enrhumé comme beaucoup de personnes et euh, au moment où je vous donne cette vidéo, forcément, je n'ai pas forcément la meilleure, <coughs> je suis pas dans la meilleure de ma forme, mais ça va, ça va, va c'est juste que j'ai le nez encombré, etc. J'ai aussi prévu mon petit verre d'eau, d'ailleurs, je vais boire un petit verre. Et que du coup, ça peut être parfois un petit peu difficile de sortir les mots. J'en suis désolé. Mais je tenais quand même vraiment à vous faire cette vidéo. Euh, donc du coup, formation en ligne. Donc euh, une trentaine d'élèves, comme je vous le disais. Donc moi, je, contrairement à certains qui vont vendre des formations où tout est automatisé derrière, moi, vous le savez aujourd'hui, je vous accompagne. C'est-à-dire que je fais des séances de coaching. Euh, je fais également des lives. Euh, je fais également des séminaires physiques où on se retrouve Bref, je suis énormément disponible pour ça. Je prends beaucoup de temps. Je réponds à tous les messages WhatsApp. Euh, je réponds à tous les messages qui tombent sur les différents groupes euh, aujourd'hui qui composent donc, mes programmes de formation. c'est vrai que je suis très investi là-dedans, ça me prend beaucoup de temps. Mais c'est vrai aussi que euh, moi, je trouve ça logique que quand on, on, on achète des formations entre 1005 et 2000 euros, on attend quand même derrière un vrai retour sur l'investissement qu'on a pu faire. Donc, c'est pour ça que je suis très impliqué. Ça me plaît aussi énormément. J'adore ça. Franchement, pour moi, cette... Euh, l'enseignement que je peux réaliser, cet accompagnement. Et puis aussi, pour certaines personnes, il y a toute une partie mindset, une partie aussi plus personnelle, euh, dans la gestion personnelle. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que qu'on est vraiment sur un parcours d'entrepreneur et ça me rappelle trop mon parcours à moi. Et moi aussi, je me construis au quotidien. Moi aussi, j'ai mes problématiques. Moi aussi, j'ai mes périodes de, pro de procrastination. Moi aussi, j'ai mes périodes de mou. Et donc, ce que vous vivez, je le vis aussi. Donc forcément, c'est pour moi la partie mindset, la partie... Euh, développement personnel euh, me semble tellement, et je trouve ça tellement intéressant que du coup, pour moi, je le fais vraiment avec un grand plaisir. Donc ça me prend aujourd'hui 80% de mon temps, mais c'est aussi ce qui représente la majorité de mes revenus aujourd'hui. On ne va pas se mentir non plus hein, par rapport à ça. Donc sur 2022, on a connu un petit coup de frein sur le mois de juillet, mois d'août, puisqu'en fait, mes, ma, mes formations ont été déréférencées du CPF comme 11 000, je crois, organismes de formation, puisque tout simplement, le CPF a eu recours à un, à un retrait massif de, de nombreux organismes, un peu en mode sauvage, sans trop vérifier ce qui se passait derrière. Donc il a fallu prouver que ce que je faisais était réel, bien, bien sérieux, bien suivi, etc. Et j'ai été réintégré au mois de septembre sur le CPF. Donc c'est ce qui permet de, de, donc, de vous proposer des formations qui sont financiables via votre compte « Formation ». Euh, euh, D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de choses qui vont évoluer par rapport à ça sur mon compte de formation, je vous le dis. Euh, pour ceux qui ont prévu de faire euh, prendre des formations avec votre compte formation, faites-le rapidement parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver et qui vont vous obliger à mettre la main au porte-monnaie. Très clairement, vous ne pourrez plus faire financer la totalité de vos formations avec votre compte formation. Je vous le dis, petit message au passage, parce que euh, je, voilà ce qui, est, ce qui est en train d'être voté et ce qui va passer. Donc du coup, c'est vrai que ça a été un petit coup de frein. Mais pas si violent que ça finalement parce que bah, on s'est rendu compte que les, les gens aujourd'hui cherchent à se former et donc euh, CPF ou pas CPF bah, ils vont sortir la CB et ils vont quand même se faire ils vont quand même se former parce qu'ils ont ils savent que derrière ils sont sur une activité qui est porteuse et qui va leur permettre de rentabiliser leur investissement. Donc du coup, on avait recréé une nouvelle formation, cette fois-ci plus sur la création d'entreprise pour renforcer le programme. Donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui sur des programmes de 23 heures. Donc c'est quand même du lourd, surtout sur la partie création d'entreprise, business plan, prévisionnel. Euh, on a vraiment... Euh, enfin, j'ai fait un gros travail de fond. Et d'ailleurs, les personnes me remercient à chaque fois parce que j'ai vraiment poussé très très loin euh, ces formations-là. J'ai développé aussi d'autres petites formations sur le courant 2022. Donc euh, notamment sur la création d'expérience, sur la gestion du ménage... Euh, voilà, donc des, des, des, des petites formations. Et également une autre petite formation, LCD Formula, où là, je vous permets pour 7 euros, en fait, de récupérer une formation qui dure 7 heures, où ça vous permet eh bien d'avoir une formation sur la location courte durée. Comment automatiser, comment déléguer, comment mettre en place la location courte durée, comment la partie administrative, comment aller chercher un crédit bancaire, comment repérer une bonne offre, etc. etc. Euh, donc ça, c'était fait sur 2022. Donc... Euh euh, ça m'a pris du temps aussi. Euh, je suis un petit peu déçu parce que je pensais que j'aurais fait plus que ça en termes de création de formation. Mais déjà, je peux vous assurer que mes, mes formations phares, qui sont la sous-location et la conciergerie, me prennent déjà tellement de temps en termes de suivi des élèves que c'était vraiment compliqué pour moi euh, d'aller chercher plus. C'est déjà très bien ce que je fais ici. Et voilà principalement ce qui s'est passé sur la formation en ligne. Après, à titre personnel... Euh, donc moi, j'ai investi aussi sur moi, euh, c'est-à-dire que j'ai acheté des formations <coughs> euh, des formations autour de la bourse parce que euh, je voulais combler mes lacunes, euh, je démarre de zéro, donc il fallait absolument que j'ai un certain niveau, que je voulais comprendre ce que je faisais. Euh, donc ça a été un grand tournant pour moi euh, en 2022, l'investissement en bourse, comme je le disais en introduction. Et donc du coup, je suis passé par l'achat de formation. J'ai acheté à peu près environ 10 000 euros de formation. Et, euh, pour continuer dans cette logique-là, alors pas cette fois-ci pour investir en bourse, mais pour investir dans des startups. Donc aujourd'hui, je me suis placé dans un groupement, en fait, d'entrepreneurs, enfin, d'investisseurs. On est 500 personnes. J'en reparlerai, je pense, un peu plus tard. Où là, en fait, l'idée, c'est que tous les mois, j'investisse dans une ou deux startups. Euh, prometteuse, euh, donc avec des investissements euh, bah assez importants. Euh, J'ai prévu, je crois, sur l'année 2023, d'investir au minimum 50 000 euros dans, dans ce type de, de projet. Euh, alors, par contre, c'est beaucoup plus risqué, euh, bien évidemment, puisque là on est sur des startups, donc sur des projets naissants. Euh, donc, généralement, nous les projets, on les prend au premier tour. Généralement, il y a plusieurs tours. Donc, nous on les prend au premier tour. Donc, là, forcément, le premier tour, c'est celui qui est le plus risqué. Euh, et du coup, euh, par contre, ça veut dire aussi que ces entreprises-là, ces startups-là, start quand elles repasseront d'autres prochains tours, donc là il y aura très certainement vente donc, des parts, de nos parts, de mes parts, et eh bien ça veut dire que derrière, on peut empocher des plus-values qui peuvent aller jusqu'à x20, x30. Donc, vous voyez, c'est quand même pas rien. On peut tout perdre, mais on peut aussi avoir des très gros retours sur investissement. Ces entreprises-là peuvent aussi se faire diluer puisqu'il peut y avoir des, des, des, des, des personnes qui vont rentrer au capital. Donc forcément, ça veut dire que vous allez être dilué en termes de proportion par rapport à vos parts. Mais ça veut dire que qu'automatiquement, les parts ont pris une valeur plus importante. Donc moi, c'est un pari que je me fais aussi. Moi, ça me va très bien parce que ma posture aujourd'hui est plus être en mode investisseur. C'est ce qui m'a toujours plu, avoir un... Des billes, finalement, dans différentes activités, différentes, et pas forcément que dans l'immobilier, pas forcément dans la sous-location, la conciergerie, parce que pour moi, il faut être diversifié un maximum. C'est ce que je fais en bourse, notamment. Je suis diversifié j'essaie le plus possible, même si l'immobilier, forcément, j'ai un petit coup de cœur par rapport à ça. Mais pour moi, si je veux vraiment perdurer dans le temps et si je veux vraiment euh, être multi-entrepreneur, euh, c'est vraiment avoir une vision beaucoup plus large. L'entrepreneuriat, ça a toujours été mon, mon dada. Hein. Euh, moi, j'ai démarré, je vous dis, très jeune. Euh, c'est vraiment ce qui m'a plu avant même l'immobilier. C'est vraiment l'entrepreneuriat pur. Le fait de partir d'une feuille vierge, d'accord Et on construit derrière, on écrit ce qui se passe, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est le plus beau, la plus belle chose. Euh, et je l'ai fait suffisamment de fois, je l'ai démontré suffisamment de fois euh, que je savais le faire. Et là, avoir des startups, des jeunes qui se lancent, qui ont des projets, etc. Moi, je trouve ça juste excellent. Et si moi, je peux accompagner aussi un peu avec la communication, etc. à mon, à mon, à mon petit niveau, euh, bah, très clairement, je vais le faire. Et si en plus de ça, ça peut me permettre d'aller chercher des billets euh, de rentabilité. Alors, il faut se projeter peut-être sur deux, trois ans. Mais euh, voilà un petit peu moi où j'en suis aujourd'hui. Voilà un petit peu comment je, je gère mon, mon patrimoine. quoi. Euh, à titre personnel, je, je pense en 2023 aussi continuer mes... Des formations, parce que pour moi, je voulais toujours dire, euh, le meilleur des investissements que vous pouvez faire, c'est celui que vous pouvez faire pour vous-même. Euh, parce qu'il faut que vous emmagasiniez un maximum d'informations, toujours, pour avoir toujours une longueur d'avance. Euh, ça, c'est super important. Euh, voilà, donc euh, sur 2022, ce qui s'est passé, je pense j'ai dû oublier certaines petites choses mais je pense que je suis pas très loin quand même de la réalité. Euh, maintenant, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que, moment où vous allez voir cette vidéo, et eh bien, euh, vous serez à l'aube donc de passer euh, sur 2023. Moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un petit exercice, et ça va être justement de bah, de faire le bilan vous aussi de votre de ce qui s'est passé pour 2022 et pourquoi pas même l'écrire aussi dans cette dans ce commentaire de cette vidéo, euh, parce que ça va vous engager de le faire. Le fait de l'écrire, c'est bien. Alors l'écrire pour vous, mais aussi l'écrire face aux autres. Je pense c'est important. Et derrière, d'enchaîner très vite vers vos, votre prévision 2023. C'est « qu'est-ce que vous avez prévu sur 2023 ?». Donc, le fait de faire ce bilan sur 2022, c'est bien, je trouve, parce que euh, déjà, ça va aussi vous mettre dans un schéma euh, bienfaisant, mais surtout un schéma de positivité, euh, de leader, dans le sens où vous allez, euh, euh, vous allez être généreux par rapport à vous. Vous allez vous dire bah, « tu vois, j'ai fait tout ça, mine de rien, cette année 2022. J'ai fait tout ça. » Alors oui, il y a eu des échecs, des choses, etc. qui n'ont pas été faites, mais j'ai fait quand même de rien de tout ça. C'est vous récompenser. Vous comprenez C'est être bienfaisant par rapport à vous. Euh, donc ça, faites-le faites cet exercice-là dès maintenant. Vous pouvez même le mettre dans la partie commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir le lire euh, et de le commenter et de le suivre aussi, pourquoi pas. Et ce que vous allez faire dans la foulée, c'est préparer votre prévisionnel 2023. Et justement, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, justement, en 2023, où justement, je vais vous donner moi mon prévisionnel et vous pourrez de nouveau commenter et me dire vous votre prévisionnel sur 2023. Et moi, je pense que c'est un exercice qu'il faut qu'on fasse ensemble, qui est important, très important, euh, parce que c'est le seul moment de l'année où on peut prendre du temps pour soi, vraiment, et où tout s'arrête. Euh, vous le savez, hein, pour la période entre Noël et le Nouvel An, généralement, tout s'arrête. Hein, les entreprises sont très au ralenti, beaucoup de gens sont en vacances. Donc, c'est justement un bon moment pour se poser, pour être pas en mode stress et justement, commencer à préparer eh bien, votre rentrée 2023 et là, partir sur les chapeaux de roue. On y reviendra, je vais en reparler sur une, la vidéo, vidéo suivante que vous allez découvrir pour 2023. Et pareil, je vous proposerai un petit exercice par rapport à ça. Voilà, eh bien du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère franchement qu'elle vous a plu, cette vidéo bilan. Euh, J'espère franchement que ça vous a plu. Vous n'hésiterez pas, bien entendu, à me lâcher le pouce euh, vers le haut, à la commenter cette vidéo, à la partager aussi. Et moi, ce que je vais vous proposer, eh bien tout simplement, c'est qu'on se retrouve euh, eh bien sur 2023. Je vais vous laisser passer un excellent réveillon, passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, bien évidemment, on se retrouve sur 2023. Passez de bonnes fêtes et à très vite.